Déclaration des députés et députés d'Helgan Middlesex-London. Merci. Aujourd'hui, je prends la parole et je suis honoré de pouvoir marquer le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne. Le prince Mieszko a fait l'objet d'un baptême et donc c'était un moment très important dans l'histoire de la Pologne. Cet événement a eu des effets très importants et a déterminé l'avenir de ce pays et marque euh, la première journée de la Pologne et est une racine de la, cu de la culture polonaise. C'est le début de l'histoire écrite de la Pologne. Cela a créé l'histoire et la culture de la Pologne comme on les reconnaît aujourd'hui. Plusieurs euh, établissements sociaux ont été créés. L'Ontario a 500 000 euh, personnes d'origine polonaise et nous sommes très fiers de, des contributions faites euh, dans notre province. Au nom de Patrick Brown et au nom du groupe parlementaire conservateur, je voudrais envoyer mes meilleures salutations aux Ontariens d'origine polonaise. Député de Bramley-Gore, Malton. Merci, Monsieur le Président. Mais c'est le mois de la génocide Tamil. Il est tout à fait important de se souvenir de, des violations de, de, de, du droit de la personne et le génocide subi par cette communauté, mais c'est aussi important de dire que la communauté tamil continue d'affronter des problèmes. Mais la communauté est tout à fait résiliente. Et il y a plusieurs communautés à l'échelle du monde. Ils célèbrent leur culture et leur langue. Et cela nous inspire. En tant que si notre communauté a aussi fait l'objet de génocides. Et c'est pour ça que je suis en solidarité avec cette communauté tamile. Au nom des néo-démocrates, nous sommes en solidarité avec cette communauté. Et nous nous souvenons des enjeux du passé, mais aussi ceux d'aujourd'hui. Nous sommes en solidarité quant à la recherche d'une solution finale pour les gens d'un mille. Le 9 mai, à 15h, il y aura un événement mémorial pour marquer la génocide, 15 h Député de Brampton-Ouest, merci. C'est un honneur de prendre la parole pour reconnaître le mai en tant que mois du patrimoine sud-asiatique. Comme l'a dit la conférence d'UNESCO, la diversité culturelle est aussi nécessaire que la biodiversité en, dans le monde naturel. En décembre 2000 le gouvernement ontarien a adopté la loi sur le patrimoine sud-asiatique qui a proclamé le mois de mai en tant que mois de patrimoine sud-asiatique et le 5 en tant que jour d'arrivée des Sud-asiatiques. C'est un moment de marquer l'histoire riche des gens sud-asiatiques en Ontario. L'Ontario a une population sud-asiatique très importante, constituée d'immigrants des gens d'Inde, du Pakistan, du Népal et de plusieurs autres pays. Les gens d'origine sud-asiatique se plaignent en Ontario depuis le début du e siècle. On comprend donc euh, les expériences de cette communauté. Ma famille est venue au Canada dans les années 1960. Ce n'était pas facile pour eux. C'était difficile comme toute euh, immigration, surtout dans un nouveau pays. Mais heureusement, il m'incombe de faire la même chose pour ceux qui arriveront à l'avenir. C'est une expérience commune chez les Ontariens. En tant que membre de la communauté sud-asiatique, je suis fier de pouvoir dire que cette communauté a beaucoup ajouté au tissu culturel de la province. En guise de conclusion, je voudrais dire que je sais que les valeurs sud-asiatiques sont les mêmes que les valeurs ontariennes. Nous sommes en solidarité avec cette communauté. Député de, de Whitby, Oshawa. Merci. Je voudrais parler du secteur euh, de technologie dans ma, de ma circonscription. Il y a un programme euh, d'incubation d'entreprises et depuis le début de ce programme en 2012-2010, Spark a aidé plusieurs entreprises locales cela augmente la concurrencialité de, de notre circonscription et aide des secteurs informa informatiques. Donc cela crée beaucoup d'emplois grâce aux, aux universités ontariennes et des collèges de la province qui peuvent nous aider à stimuler la croissance de ce secteur dans ma circonscription. Mais la croissance ne peut pas. Pas se produire sans appui à ces établissements postsecondaires. Le financement de l'éducation postsecondaire nous permettra de créer des emplois dont a besoin la province. C'est une excellente occasion dans la région de Durham et nous voulons faire en sorte que l'Université de technologie ontarienne et le Collège Durham soient bien positionnés pour profiter de ce secteur informatique. Député de Hamilton Est, Stony Creek, les équipes de Hydro One ont fait une coupe blanche près d'un sentier d'Hamilton. Au lieu de travailler avec la municipalité, la Hydro One a tout simplement créé du chaos et va bientôt déboiser une grande région mais, et les gens de la région s'opposent à ce plan. En Mars, Hydro One m'a prom, promis d'organiser une réunion communautaire pour s'adresser au, aux préoccupations de mes commettants. Mais il n'y a pas eu de réunion. Pour Hydro One, les consultations ne sont pas importantes et ils vont déboiser cette superficie bientôt. Cette une société qui appartient à 70% aux ontariens et la Commission de l'énergie de l'Ontario nous a dit qu'elle qu n'a pas l'autorité d'effectuer des changements à cet effet. Donc personne n'est tenu responsable. C'est un endroit tout à fait sensible sur le plan environnemental. Si Hydro One peut effectuer ces violations nos lois n'existent que pour euh, respecter les plans des grandes sociétés. Député de Sudbury, tout le monde doit être en mesure de vivre et mourir en paix, sans douleur, dans, dans leur endroit préféré. C'est ça l'essence. Euh, d'une hospice de ma circonscription. Et je voudrais bien parler de Maison Valley, une hospice de ma circonscription. Mais cette fin de semaine dernière, ma, commune, ma collectivité a célébré cet hospice et nous avons pu faire une collecte de fonds. Jusqu'à date, nous avons fait une collecte plus, plus de 5, 150 000 dollars. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres randonnées qui se produisent à l'échelle de la province pour, pour financer ces hospices, mais je voudrais dire que RBC a, a parrainé cet événement et a pu faire une collecte de fonds de plus d'un million de dollars. Et je suis là dès le début et nous voyons de plus en plus de gens qui participent à cet événement. Il y a, il y a eu plus de milliers de gens qui ont participé à cet événement cette année. Et il y a, je vais vous, vous dire une citation de la mère Thérèse. Nous ne pouvons faire, tous faire de grandes choses, mais on peut quand même effectuer des petits actes avec de l'amour. Député de wellington Houghton Hills. La Chambre a adopté une résolution visant à créer un, un programme de patrimoine vert en fonction du programme de la région de Wellington. Et l'idée, c'est de planter 150 000 arbres. J'ai eu une réunion avec des hauts fonctionnaires du ministère des Richesses naturelles et de la Forêt avec Bill Thornton, Gary Cousins, Mark Van Patter et Rob Johnson. C'était une excellente réunion et nous avons eu l'occasion de parler de cette idée et de demander une amélioration des efforts en matière de plantation d'arbres. Et donc, 2017 s'approche et nous voulons que le gouvernement prenne l'engagement de nous aider par rapport à ce programme. Nous avons adopté cette résolution à l'unanimité et tous les trois partis ont appuyer cette idée. Le gouvernement doit donc écouter la vo volonté de la Chambre. Le gouvernement a pris l'engagement de réduire les gaz à effet de serre et souhaite lutter contre le changement climatique. Donc, je dirais qu'un tel programme doit faire partie de cette stratégie. C'est tout à fait possible de le faire. Nous pouvons utiliser le désir des ontariens d'affronter la crise de changement climatique. Donc, je demande au gouvernement de créer ce programme et, de, et je demande au gouvernement de commencer ce programme l'année prochaine. D'autres déclarations des députés? Député de Trinity Spadina. Merci. Aujourd'hui, je voudrais reconnaître les Raptors de Toronto qui participent aux séries éliminatoires après une victoire contre les Pacers. Ils veulent trouver l'égalité contre le Heat de Miami. Les Raptors avec les Jays et les autres équipes de la ville ont été tout à fait excellents pour la ville de Toronto. Et nous parlons ici des éliminatoires. On voit très bien l'esprit des Torontois par rapport à ces Jeux et donc euh, cela crée de la solidarité. Toute victoire est excellente pour la ville. Les Raptors ont l'appui des partisans à l'échelle de la province. Même Drake est partisan de l'équipe et il est, il est tout à fait passionné quant à cette équipe. Donc on voit que les sports peuvent nous unir et peuvent bâtir une communauté plus forte. Donc bonne chance au nom de Toronto, nous vous appuyons. d'autres déclarations, je député d'Eglinton de Lawrence, je prends la parole pour parler du mois du, du patrimoine juif. Le mois de mai a été proclamé en tant que mois de patrimoine juif grâce à un projet de loi de cette Chambre. La communauté juive a été présente en Ontario depuis la guerre de 1812. Et donc, on la voit partout à l'échelle de la province, que ce soit South Porcupine, Bancroft, Hamilton, Oshawa, Peterborough. Donc ce sont des pionniers de notre province qui travaillent dans plusieurs secteurs de l'économie, dans le secteur agricole, en tant que médecins. Et donc on bat Plusieurs euh, des établissements et les institutions plus importantes de la province, par exemple l'hôpital Mount Sinai, l'hôpital Baycraft. Donc, il y a beaucoup de, de travaux philanthropiques chez les ontariens d'origine juive et beaucoup de membres des forces armées du Canada sont des juifs. Donc, J'espère que nous, nous allons reconnaître les contributions des ontariens juifs qui, nous, qui ont créé qui ont aidé à créer notre excellente province. Je remercie les députés